Salut les filles, je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer un concours. Le salon de coiffure Isabo Coiffure et moi-même, on vous offre une métamorphose complète pour la rentrée. À la fin de la métamorphose, c'est moi qui s'occupe de faire votre maquillage. Pour participer, vous devez simplement aller liker la page d'Isabo Coiffure sur Facebook. Le lien va être dans la description, juste en bas de la vidéo. Et puis vous devez aller partager une photo de vous sur le wall d'Isabo Coiffure. Et puis la photo qui va obtenir le plus de likes, Va être choisi. Partagez avec vos amis, demandez-leur de participer parce qu'on va faire tirer une deuxième personne et celle-là, c'est nous qui allons la choisir. Donc on peut peut-être choisir la photo à cause de l'énergie de la photo, d'un commentaire qu'elle va avoir joint. On vous souhaite la meilleure des chances, puis on a bien hâte de vous voir au salon de coiffure. Bye! Un, likez la page, partagez une photo de vous, puis la photo qui va avoir le plus de mentions j'aime va gagner la transformation.